Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire voir comment commencer une nouvelle partie sur Pokémon Let's Go Evoli. C'est pareil pour le Let's Go et Pikachu évidemment. Tout d'abord, il faut quitter le jeu. Ensuite, vous vous dirigez dans les paramètres. Ensuite, vous descendez un petit peu. Vous allez jusqu'à Gestion des données. Ensuite, vous descendez jusqu'en bas, vous mettez Gestion des données de sauvegarde. Ensuite, vous choisissez le logiciel où vous voulez supprimer votre sauvegarde. Donc là, Pokémon évolue. Et vous effacez toutes les données de sauvegarde de ce logiciel. Ensuite, vous mettez OK. Vous retournez sur le menu. Et là, normalement, si vous lancez le jeu, ça va reprendre depuis le tout début. Et voilà, ça commence depuis le tout début, les gars. Donc là, c'est parti. Vous pouvez recommencer votre aventure. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, les gars. A bientôt.